Cette idée, recherche de fuite, détection de réseau, après plusieurs kilomètres sur le diamètre 900, voici la fouille qui permet la réparation d'une des fuites, sixième fuite trouvée.